qu'à l'échec je n'ai pas compris pourquoi je me vaux et tout c'est un peu classe j'essaye de repartir et là je pars toute forme de dignité ça annonce une bonne semaine oh. La prochaine fois on roule du dessus démarrer encore plus en mieux lui. Je n'ai pas compris pourquoi le vieux de tout à l'heure il attendait au, au vert. J'ai cru qu'il allait passer au rouge. C'est pas bien mon pote. parisienne sa petite clope son petit brushing moi as le parisien aussi hein, là. attention ne hein, pas avoir dans ses propos des paroles sexistes hein. le parisien c'est son petit wange, ses petits contours son petit fontel ah, d'ailleurs elle n'était pas en Fiat 500 ou en Mini Cooper, ça me surprend, les Smart aussi souvent, elles sont assez vénères, comme quoi l'habit ne fait pas le moine. C'est le paradis des sirènes aujourd'hui là. Et je parle pas des poissons <rire> Oui, j'ai pensé à le faire parce que bloquer à gauche, bloqué bloquer devant. Sauf que là, tu imagines bien que le mec qui vient de passer là, il fait partie de ceux qu'en général je gratifie de plusieurs soubriquets assez négatifs. Alors, bon, je vais pas commencer à faire pareil parce que j'ai du mal avec l'autocritique après. Oh, ils ont la boujotte ce soir. Faut leur faire gaffe. Ils ont la boujotte.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 en train de monter des anciennes et précédentes où je visualisais à chaque fois que j'arrive à cet endroit là et depuis quelques temps à chaque fois que j'arrive sur cette portion je suis toujours là bien à gauche alors il faut que je sorte à droite et que c'est le bazar et que c'est chaud et avant de partir je m'étais dit aujourd'hui aujourd tu fais pas le con tu te rabats bien avant et j'y ai pas pensé et aujourd'hui je m'en sors un peu mieux quand même même si là, c'était un peu cochon. Mais bon. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas le moment. Google Map ça attendra je te cache pas que je suis prêt à parier qu'aucun des deux avait vu l'autre et que si tous les deux n'avaient pas levé la tête fait un bisou mais pas ceux qu'on aime bien Ils sont toujours limite les elles sont pardon limite les pressions des camions à chaque fois ah, les bus je, sais pas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de contrôle ou... ou de sérieux en tout cas de la part des exploitants moi j'ai tendance à faire la pression tous les deux jours c'est pas non plus beaucoup plus simple mais... oh les bad oh les bâtards ça me fume parce que c'est exactement ça mais oula c'est pas bien Jordan Bardella pour ceux qu'on n'ont pas reconnu Le président de la France est issu du mouvement extrême droite. Lui finira par passer. Je pense que Marine n'y arrivera jamais. Mais lui, il va faire partie de ceux qu qui arriveront un jour ou l'autre. J'espère en tout cas que Marine n'y arrivera jamais. Et, et j'espère pas que lui, il y arrivera un jour ou l'autre. Hein, Qu'on soit bien clair. Allez, Mind4Line, C'est bien beau d'être à deux sur un 150, mais si ça avance pas, c'était pas la peine de sortir. en Harley ou en Custom, vas-y l'ami. Soit ils disent pas bonjour, soit quand ils disent bonjour, tout le quartier est au courant qui vu. C'est drôle. Ouais, je t'ai dit Harley, mais j'ai pas reconnu. Je pense que c'était ça. Hein. Ah oui. oh Quel connard je suis, Putain de rouler dans le verre oh. il a plus à enlever la crotte d'oiseau qui avait sur mon rétro depuis des semaines thank you lord thank you oh, si c'est pour me retrouver avec deux pneus à plat pas thank you lord pas thank you oh, on va voir C'est bizarre lui, c'est pas une heure pour attendre euh, la bouche de métro là. Il était habillé comme un cheerleader. chaque Fois j'ai l'impression d'entrer dans une cabine à UV euh, ici, c'est incroyable. ça Sert à rien de mettre autant de lumière la nuit. Que ce soit lumineux et pas de nuit noire, euh, évidemment. Mais là, euh, bah, pas pousser mon grand là par exemple, c'est moins, c'est suffisant. Même encore un poil trop. Je pense qu'un sur deux, pourquoi ils font pas des, des spots spot avec des détecteurs de présence là, comme dans les jardins t'achètes ça chez Comfo, ça coûte 25 balles tu mets ça dans la rue ça ne s'allume que quand il y a une voiture qui passe à proximité ah, tu fais des économies à l'échelle d'une ville ce serait incroyable ça ne s'éclaire que là où tu es, à pied ou en voiture beaucoup plus malin que d'allumer 17 quartiers en même temps alors qu'il n'y a personne dehors surtout en période de confinement mon copain pour un monde qui marche Voter radio la noir. Ça vu vu le nombre de fois où il le ferme ce tunnel. J'espère qu'un jour il est connecté à celui qui passe sous la Manche. Hein. Ouais, si c'est juste pour changer deux ampoules, euh... les gars, il va falloir bosser la productivité. Oh J'ai cru mettre la première J'étais au point mort La moto elle a filé hein. Sans crier gars Mode, mode, mode, modus Si t'as la rêve T'es has been Ça, je, le... je suis désolé de te la prendre de cette façon Là il y a un roadrage Paré la nuit c'est dingue Putain, c'est la police devant. Je suis en train de me dire, ouais. Sarrasin, il manque un peu de toupée. Pour aller plus vite et dépasser la personne devant, c'est une voiture de flic. Pareil, ça va être pour moi. Je suis sûr que... Si je tente un truc... Voilà, comment bien s'exquiver, ça va être pour Sarrasin. Tomber à point nommé ce feu. Si on a bien que j'aurais pas respecté d'habitude, c'est celui-là. Je vous encourage pas à le faire. Mais là, disons que euh, j'avais une motivation particulière à m'arrêter. Donc j'ai testé mon freinage d'urgence, qu'il a très bien marché, que ça m'a permis de respecter un feu rouge. Et voilà, ils vont m'attendre porte-maillot, <rire> bonjour monsieur, Garou sur le côté. Wop, hop hop Wop, hop, hop hop hop, qu'est-ce que ça veut dire c'est pas cool j'ai envie de tout mettre sur le dos d'un hidalgo me faire ça 1h34 sans déconner j'ai autre chose à foutre que je vois la carte au trésor Putain ça m'en ding ding ding ding Faire 12 km il faut que j'en fasse 48 Depuis le temps qu'ils les ont mis les nouveaux feux je suis surpris de voir encore les, les feux provisoires fonctionner à tel point qu'un jour les nouveaux feux seront plus vieux Que les feux provisoires Donc ils vont les changer Mais ils auront pas fonctionné Je peux réussir. J'ai mis le pied. Oh, hop là, ça chassait du boule. Une plaquette, ça, c'est une plaquette de frein, non Bon, remarque j'espère que non, parce que celui qui l'a paumé, ça va lui faire tout drôle au prochain freinage d'urgence, n'est-ce pas Oh mon Dieu, j'aurais tellement pas vu cette sensation de sauter sur en moto ou en voiture, n'importe, hein. sauter sur les freins et rien ne se passe. Pop, pop, pop. Oh, quelle angoisse est-ce que dans ces cas-là, en voiture, le frein à main... Oh Bah ouais, en utilisant l'embrayage c'est mieux Parce que tu te poses des questions, tu te poses des questions N'oublie pas qu'il y a des trucs que tu sais faire qu'il faut bien les faire Ou que je disais, le frein à main, est-ce que si t'as plus de frein Bah non, parce que le frein à main c'est juste qu'il active les quatre en même temps quoi j'en sais rien, c'est-à-dire mon niveau en, en mec hein. oh mon dieu oh, mais décidément ils sont en train de refaire toute l'île de France ou quoi après j'avoue je fais le mec mais je savais parce que j'ai regardé sur citadin S-Y-T-A-D-I-N Très bon site, très bonne appli. Ça marche très bien à Paris. Pour savoir le le trafic et les fermetures de voies. En revanche, je ne sais pas du tout si euh, ça marche ailleurs qu'à Paris. Je sais que j'en sais rien. Dites-moi si. Dis-moi si tu pas de Paris. Et que tu connais Citadin, que ça fonctionne citadin alors que t'es pas à Paris. Enfin qu'on s'entende bien. Je sais que Citadin, tu peux le consulter de n'importe où. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de me demander si Citadin donne les informations pour d'autres villes que Paris. Voilà, c'est ça la Parce que oui, évidemment, c'est sur internet, tu peux te connecter du monde. Oui, merci Régis. C'est pas la question. La question c'est est-ce que. Bon t'as compris la question, allez Donne-moi l'info si tu l'as, on arrête d'en parler Je crois que c'est compliqué pour tout le monde Pas tortiller du cul pour chier droit comme disait Marius C'est pas lui qui disait ça Je sais plus qui disait ça C'est mon copain Augustin qui disait ça C'est la première fois que j'ai en ai entendu, c'est lui <rire> Cher copain, il s'appelle Augustin C'est quoi les prénoms de vos copains un peu stylé tu vois, parce que bon Nicolas, on a tous des copains qui s'appellent Nicolas. Augustin c'est un peu cool. Pierre, un peu pas cool. On en a beaucoup. Savinien j'avais quoi, j'étais petit Savinien. Un peu cool. Ouais, je suis libre, euh, ouvert à toute proposition, je t'écoute. Police ou pas police Pas police. Eh putain maintenant je te jure, je fais une fixation sur les 5008, 3008, là depuis qu'ils ont équipé la gendarmerie et la police. Je trouve que j'ai toujours un moment de. oui ou non. Après j'ai rien à me reprocher, je suis relativement un bon citoyen. Mais euh, tu vois, t'as toujours ce petit truc de euh, vais ne vais-je pas. Euh... Ça met un peu de piquant dans ma vie, Kevin. Kevin, prénom euh... pas trop ouf, un peu pas cool tu vois